Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de mon top 5 des livres qui vont changer votre vie. Et oui, je parle de livres, mais s'il vous plaît, ne changez pas la vidéo parce que en tant qu'entrepreneur, oui, c'est important de faire de l'argent et de réussir dans la vie, mais c'est aussi important de savoir grandir en tant que personne et de continuer son apprentissage là, même après les études. Donc, on y va. Ok, donc comme que je disais, ma vidéo va parler de mon top 5 des meilleurs livres là, qui ont changé ma vie sur certains points. Ça l'a influencé certaines de mes décisions que j'ai dû prendre et je crois fermement que ça peut aussi vous apporter beaucoup dans la vôtre. Mais avant, là assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour rester au courant de mes prochaines vidéos et de faire le petit pouce en l'air si vous aimez celle-ci. Donc, pour ceux qui débutent en entrepreneuriat et qui veulent avoir un revenu passif, alors ces livres-là sont pour vous Faites-moi une faveur, puis allez vous chercher ces livres à la bibliothèque ou dans une librairie ou encore mieux sur Amazon. Mais par contre, là, sur Amazon, il n'y a pas certaines qui vont être en français, mais bref. Pour une vingtaine de dollars, vous allez apprendre tellement de choses là, que vous n'aurez même pas pensé. Des choses là, qui vont vous permettre de penser aussi autrement. Ça va vous permettre de voir la vie différemment. Pour ceux qui se disent Ah, ben j'ai pas 20 dollars, mais ben, au lieu d'aller peut-être au restaurant cette semaine, mais ben, prenez ces quelques dollars-là, là, puis investissez dans votre investissement. Intellectuel, ok? Alors maintenant, le premier livre que je vais vous parler, c'est aussi le premier livre que j'ai lu dans les scènes, ça remonte en début 2015, j'étais dans une mauvaise passe, euh, je savais pas trop où je m'en allais dans la vie, j'avais l'impression de régresser dans mon cheminement personnel, euh, financier, puis j'étais aussi archi-endettée, je faisais là littéralement une crise existentielle, puis c'est quelqu'un qui m'a parlé, il m'a dit, il faut va te, va te chercher Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki. Ça va peut-être répondre à tes questions. Donc, je vous le montre ici, par riche, par pauvre. Ce livre-là, ça va vous apprendre à voir l'argent différemment et à comprendre ce qu'est l'argent passif puis comment trouver des solutions pour en faire. Ça nous explique aussi là, euh, pourquoi que les gens sont pauvres et qui restent pauvres tout au long de notre vie, on s'est fait dire là, à l'école d'avoir un diplôme, de travailler dur toute sa vie, de prendre sa retraite à 65 ans et d'espérer d'être heureux un peu avant de mourir. Mais ce que l'école ne nous dit pas, c'est qu'il y a une façon de gagner sa vie, puis c'est avec l'argent passif. Euh, c'est ce que ce livre-là vous nous explique. Ensuite, le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est « Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ce livre il est paru en 1937, puis même si ça a été écrit à une autre époque, ça reste que c'est très actuel. L'auteur a interviewé les 500 plus riches hommes qui avaient dans ce temps-là, puis il a essayé là, de trouver des points communs entre eux, à savoir s'il n'y avait pas une méthode, une recette qu'on pouvait reproduire pour apprendre à devenir riche. Donc, en 13 étapes, il explique là, comment parvenir à l'indépendance financière. Le troisième livre, c'est « L'entreprise du 21e siècle », encore de Robert Kiyosaki. Ce livre démontre pourquoi il faut qu'on crée sa propre entreprise dans les années 2000. Puis ça décrit le type d'entreprise à créer. Euh, ça reprend un peu les grandes lignes là, de Paris riche, par pauvre. Encore très intéressant. Ensuite, j'ai été voir le deux ans... Euh, il y avait une conférence, c'est Luc Poirier qui la donnait, c'était pour le lancement de son livre « Voir grand ». Pour ceux qui ne connaissent pas Luc Poirier, c'est un homme d'affaires québécois qui a débuté très très jeune à faire de la business. À 14 ans, il vendait des cartes de hockey. À 16 ans, il s'est acheté une Porsche. Puis à 20 ans, là, il y avait déjà beaucoup de commerce. Le livre raconte son cheminement, ça nous inspire, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous conseille fortement. Pour finir... J'ai euh, le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Eker. Ça nous explique que si notre plan financier n'est pas euh, réglé inconsciemment sur la réussite, mais tout ce que vous pouvez apprendre, tout ce que vous pouvez accomplir dans votre vie, ça ne fera pas de différence. Il faut que ça parte de là. Alors euh, voilà, pour les cinq livres que je vous conseille fortement euh, de lire, que vous soyez débutant en entrepreneuriat, ou même que si vous êtes expérimenté. Parce que, comme que je viens de dire, là, tout part de la façon dont vous pensez, tout part de là, puis il faut penser grand. Il faut le savoir se projeter dans l'avenir, se fixer des buts autant sous le plan financier que personnel, puis dites-vous que peu importe votre rêve, il y a toujours une façon d'y parvenir. Donc voilà, ça fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à, la à les mettre en dessous de la vidéo. Puis on se voit dans la prochaine. Bye!